Bonjour, bienvenue pour cette troisième session du MOOC « Les origines moléculaires de la vie ». En ces temps de confinement, je vous propose tout d'abord un voyage dans le temps. Nous allons revenir en arrière vers l'ancêtre de tous les êtres vivants actuels que l'on appelle Lucas. Nous partirons ensuite plus loin, vers le monde ARN. Ce voyage dans le temps vers lucas puis le monde ARN, se fera en parcourant les échelles d'espace. Tout d'abord, nous allons descendre à l'échelle cellulaire. Nous descendrons ensuite jusqu'à l'échelle moléculaire. Le cours se décompose en trois parties. Dans la première, nous allons aborder les notions d'organismes vivants et d'évolution. Nous allons comparer au niveau cellulaire les différents organismes cellulaires actuels pour dresser un portrait robot de Lucas. Dans la deuxième partie du cours, nous allons descendre au niveau moléculaire. Nous décrirons les différentes biomolécules et nous décrirons leurs interactions. Enfin, dans la troisième partie, nous allons explorer le monde ARN. Vous allez devoir maintenant choisir le parcours que vous voulez suivre. Nous vous en proposons trois. Le premier parcours de découverte est constitué de vidéos et de quiz qui permettent de vérifier que vous avez bien suivi le contenu. Le second parcours d'approfondissement propose en plus de poursuivre la réflexion grâce à des questions ouvertes, corrigées par les pairs. C'est le parcours auquel est associé le système d'attestation de suivi avec succès. Enfin, un parcours qui propose d'explorer le niveau moléculaire avec des outils de simulation. Nous vous proposons tout d'abord des jeux sérieux développés pour la recherche, Foldit et ETRNA. Enfin, vous pourrez explorer la dynamique des ARN avec un outil de simulation interactive développé au laboratoire. J'espère que ces indications vous permettront de vous repérer dans le cours et je vous souhaite la bienvenue dans l'aventure.